Ah, comme je te retrouve. <rire> ouais. Tu nous dis où on est euh, Ardennes française. D'accord. tu veux nous présenter quoi en gros euh, Une forge qui a été euh, fermée il y a récemment, ouais. il y a quelques années, on peut dire. Par contre, c'est vide. Ah bon. Une chips, alors Une chips. prendre okay. quand Comment On la prend quand, la chips Apéro Apéro. Allez, c'est parti Allez, c'est parti. Allez, je go. te suis. Là, il y a un beau piège mortel par contre. Oh, tu nous as trouvé pas là, là C'est une cuve en fait, mais si tu tombes, ben, t'as rien pour remonter. Voilà. Oh. Continuez, puisqu'on n'est pas très à l'aise ici. Je dirais que tu galères là ouais. J'ai pas envie de me mouiller les pieds même si il fait un peu chaud aujourd'hui eh Vas-y viens voir, j'ai une question ouais. Tu sais qu'on peut te comparer à Man Vest Wide Ouais sauf que j'ai rien à manger moi aussi Tu veux tourner cet été ou pas euh, Je sais pas, parce que je en vacances quand même. Parce que moi j'ai ma demande de congé. Donc toi tu prends les congés toi Bah j'ai ma demande qui est là, donc je la mets là. On termine pas la saison Si, on verra bien. Moi je vais continuer à explorer par contre. Comme tu peux voir ici, la structure a mal résisté aux, aux années et à tempérer. Alors par contre c'est du toit en verre, donc euh, ce qui est vraiment dangereux, si ça tombe, on ne va pas trop rester ici. Moi j'ai une question à te demander, tu peux me dire ce que fout un canapé et un lit Euh, dans toute bonne forge qui se respecte un canapé Et pourquoi Pourquoi faire Pourquoi pas Non j'en sais rien Ouais, je suis sûr que tu peux nous montrer un indice. Un très bel indice, mais bon, faut, faut connaître, faut être du quoi. Tu filmes à ce qu'il y a là-bas et ça en dit beaucoup. On continue On continue. C'est pas toi qui avais perdu ton short en fer Mon short en fer Ouais. Non génial <rire> <rire> <rire> maison du gardien assez petite sympa la poupée je sais pas si elle fait mais on peut faire ici, et en haut brûlé oui. on va pas risquer déjà faire un tour bon bah je pense qu'on a fait le tour Tu en penses c'est si elle hein. ouais. Donc si je ne me trompe pas, cette que j'ai été rapatrié à quelques kilomètres d'ici. Euh, donc les emplois ont été sauvés, je l'espère. Voilà, tout ce qu'on peut dire là-dessus. Ouais, la suite au prochain épisode. Allez, salut